Ah salut tout le monde. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous m'excuser pour euh, les, le retard que j'ai eu, on va dire. J'ai eu plein de problèmes. Et puisque je voulais vous montrer tous ces problèmes, mais que mon PC a bug beaucoup trop pour vous les montrer, je vais vous le faire en chanson. Et je sais pas ce que je vais mettre comme image. Je vais faire cette chanson rapidement, donc c'est normal qu'elle n'est pas super. Ah, et quand je dis que la musique elle est vraiment pourrie, c'est vraiment pourrie. Tellement pourrie qu'en fait je vais vous dire euh, comme ça, à l'oral, sans musique, plus les problèmes. Donc en gros, en fait, j'ai essayé de faire un live pendant 3h30, ça n'a pas marché, donc j'ai abandonné. Ensuite, Bandicam est mort, Bandicam c'est mon truc qui me sert à record. Voilà, il ne marchait plus, donc j'ai dû rechercher pendant des heures un nouveau truc de montage. Donc après j'ai trouvé Xplit, ça buguait un peu, mais ça passait, donc du coup j'ai fait ma vidéo et poum quand je vais faire mon montage sur sur Sony euh, Vegas, et ben non ça bug. Oh je suis très très content ça fait un bruit de ventilateur oui donc après je recherche euh, un truc un hein, logiciel de montage et tôt, je trouve Power directeur, youpi donc euh, ça mais après je me dis que ça peut attendre le montage hein, ça va je sortir par attendre la vidéo etc donc, ensuite, je vais sur Roblox parce que c'est une vidéo que je veux faire. Mais du coup, je, je filme pas et je suis accro pendant 3 jours. Youpi, c'est cool. Hein donc, après, j'essaye de faire un live sur Angout. Euh, non, avec Angout. Euh, donc, du coup, ça, ça marche pas non plus. Ça, ça veut pas trop. Donc, du coup, Youpi, c'est cool. Ce c'est une nouvelle vidéo. Mais non, il y a la lecture automatique. Bon, du coup, j'aurai 5 ans et demi. Youpi. <rire> ensuite, je vais faire une vidéo sur Roblox sur Roblox mais ça bug beaucoup trop à, à cause de Xplit et là il y a mon chien qui aboie et ben c'est pas mon problème, je n'arrête pas la vidéo. Euh, donc du coup, je cherche un nouveau truc de capture vidéo pour mon écran et je trouve le Saint Graal CamStation. Qui peut faire un logiciel de montage et truc de record. Maintenant, faut plus que faut plus que j'espère que ça marche bien, voilà. Donc Du coup il y aura des petits bugs dans la vidéo que vous allez voir, hein. des petits... mais c'est pas bien grave, hein. ça, ça bug un peu mais c'est pas bien grave. Et bon, voilà, ah oui et petite petite précision pour les jeux d'horreur, quand j'ai peur je crie pas, voilà. Salut tout le monde, ici 42, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de jeu d'horreur. Commençons tout de suite. j'ai allumé une lampe quand même voilà peut-être allumer une lampe, quand même parce que sinon vous pouvez même pas me voir et c'est toujours, ben je suis bien désolé donc bref aujourd'hui on se trouve sur un petit jeu d'horreur qui s'appelle no Tim timoré voilà il est très beau j'espère que ça va pas être trop bugué, et ben c'est parti donc euh, j'espère que ce sera bon au niveau du son parce que là j'ai changé de truc pour comme pour me filmer parce que il bug et je connais un petit peu le début hein, donc c'est pour ça que je vais pas avoir trop trop peur au début non plus euh, donc là on a n'importe quoi là on a des couteaux et ben on va avancer allez allez avance mon petit et ouvre cette porte timoré ne répond pas c'est bon allez ah, les qui grince on aime ça et j'ai pas mis mon casque voilà on a deux j'aurais le son bien fort dans les oreilles je dis tout le le couloir vide Le couloir vide Oh ben là il y a une autre porte On va l'ouvrir Oh ben c'est un cul-de-sac On va retourner en arrière alors Bonjour monsieur Ça va Oui En effet pour l'instant je n'ai pas peur de vous Je sais que vous êtes inoffensif Après je ne connais pas la fin vous êtes un peu rouge là sur le ventre faudra faire attention et oui je sais très bien que vous me suivez du regard voilà voilà donc allez tu tournes voilà et nous avançons oui youpi maintenant nous ouvrons la porte voilà nous aimons bien les grincements là il n'y a rien à faire on retourne en arrière et voilà Ouais, je sais pas trop trop exactement ce qui se passe et oui et voilà et c'est que là hein euh, tu feras attention t'as un peu la tête euh, qui non mais laisse tomber en fait tu tu es sûr ça fait pas trop mal à la tête parce que enfin si c'était moi bonne nuit bonne nuit je me cache je suis caché oh il y a un... oh mais il y a une note c'est ça qu'il faut faire j'avais pas vu la note ah bah c'est maintenant ah tu m'as fait flipper tu m'as fait flipper tu m'as fait flipper ah c'est pour ça qu'il fallait je me disais bien qu'il se passait un truc aussi tu m'as fait flipper toi je me casse hein. à mon avis il va y avoir un gros screamer et puisque je suis pas très très fan des screamers tout ce que tu veux qu'il est dans le couloir J'aime pas les streamers, monsieur. Il est derrière moi, non On va pas essayer de vérifier. Ah C'est pas pareil. C'est pas pareil, j'aime pas ça. Nous n'avons pas peur des streamers. Nous n'avons pas peur des screamers. Nous n'avons pas peur des screamers. Nous n'avons pas peur des screamers. Nous n'avons pas peur de screamers. Nous n'avons pas peur des screamers. Nous n'avons pas peur des screamers. Ah j'ai peur. <rire> j'ai peur. Je, je, je, je, je vous ai dit que j'avais peur. Ah là, là. Nous n'avons pas peur. Nous ouvrons une porte. Nous avançons. Ah une note. Oui. Oui. Bon, il va être juste derrière moi. C'est quoi c'est si, si, c'est une note Tout, avec plein de sang. Il va être derrière moi. Ah, il y a des mannequins aussi. Oh, aussi. Ah, non, j'ai peur. <rire> <rire> ah, j'ai pas encore écrit. Je, je, oui, je, oui. Et il est plus là très bien il, il est parti vous hein? faut, faut aller là-bas arrête de bouger ta tête s'il te plaît arrêtez de me suivre de regard. ah j'ai peur yolo non. on peut pas passer ah faut aller là-bas ah j'ai peur ah j'ai peur euh, je suis pas là. Il y a des pas derrière moi. Attention, bah là va y avoir un screamer. Faut pas faut que je me retourne. Non, on arrête d'avoir peur. Ouais, on, on se rassure, on se rassure. Et je dis on est des bonhommes, on n'a pas peur. On est des bonhommes, on n'a pas peur. On est des bonhommes, on n'a pas peur. On est des bonhommes, on n'a pas peur. On, non, tu te fais flipper, toi. arrête de tourner la tête. On est des bonhommes, on n'a pas peur. Attends, là, quand je vais ouvrir la porte, attends, mais là, on, on voit le bout. Je me casse. On est des bonhommes, on n'a pas peur. Ah non, non, je non. Ah, je sais pas, j'avance, je, je cours. Je je regarde, il est joli ton plafond. Hein. C'est lui ça C'est lui ou c'est un vase non, c'est. Ah, non, ça c'est la souris qui fait des siennes. Je suis un beau. Oh putain Ça va, c'était pas. Ah, mais c'est pas fini Ah Oui, des screamers, c'est censé être plus défaut, des... oui. Bon. Nous sommes des bonhommes, nous allons prendre là. Parce que plus de lumière c'est ça ça se voit c'est évident que c'est la suite. Ah. Oui, non. J'ai pas eu peur. Hein? C'est bien j'ai pas eu peur. dans il y a une autre porte là. Il y a des portes de partout et c'est bloqué de partout, c'est ça Non, là c'est pas bloqué. C'est là, là la suite. Nous sommes des boîtes. Nous sommes des bonnes. Ah, j'aime pas une bibliothèque comme ça, avec euh, aucun livre. Non, je. Ah, si, il y a des livres, j'aime pas. Je, je suis pas fan. La clé des toilettes. Il est derrière. J'ai pas pris un note. Il peut pas être derrière. Il y a un mannequin derrière moi. Pou pou pou pou. Ah ouais mais faut, faut, faut refaire tout le chemin inverse. Il ouais, y a pas d'autre côté. Faut aller aux toilettes. Je flippe. C'est ça Je flippe, non, pas des toilettes s'il te plaît, non. Non, non Michel, non, non, je, je, je, je peux pas. Je peux pas arrêter là, vous êtes sûr Mon mannequin. Bonjour monsieur le mannequin. <rire> Ça va vous On n'a pas peur, on est des bonhommes. Ah mais il y en a un là aussi. Elle est passé où ma lampe torche. Ah ce sont des gardes. Ils gardent la porte. Bon bah ben, ça va, hein. si vous gardez la porte. Que vous me faites pas mal. Quand je vais prendre cette note, mon gars. Tellement se passe un truc. On se retourne. Non il a rien Mais voilà c'est la lampe-temps que j'ai oublié okay, maintenant je vais les p -p -p. Et là bas il y a un truc très bien Non là bas c'est un couloir Je suis vraiment obligé de continuer pourquoi elle se ferme pas la porte Ferme-toi bien une porte. Ah oui, là ça sent que je vais mourir. Je suis pas là. Ah, bonjour. Oui, voilà, je t'ai dit, il y en avait deux. Faut Maintenant il faut aller tout en fond puisqu'on a une lampe torche. Voilà. Les amis, nous avons bientôt terminé. Il va bientôt y avoir le screamer final. C'est mais un truc je m'en fous je sais qu'il y aura un truc il va y avoir un truc il va y avoir un truc je me retourne pas je me retourne pas je, je cours mais tout moi, je me retourne pas j'ai peur oui arrête avec cette musique un, un couloir étroit. ok adieu c'est la fin des haricots oh là là là là C'est là qu'il faut aller, hein, ça semble un peu évident. Non. Donc on aille dans... Là il y a un streamer. <rire> non mais pourquoi tu veux pas monter Oh mais t'es nul. Il nous faut un pouvoir spécial pour pouvoir monter des escaliers. Il y a une note. Je prends une note sans les lire. Non, ça se avant. En vrai, c'est là qu'il aller. Ah bon, on peut pas. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Yolo La trouille, mais je suis obligé de continuer là. Ils me font peur, c'est monsieur Yolo Yolo Yolo. Là, ah, il y a une porte, et c'est un couloir. Oui, mais non. O L ah c'est encore eux. bon bah ben, c'est pas grave j'ai vu que vous étiez mes amis ou vous m'aviez pas attaqué O L pourquoi tu ah bon ben, là c'est la fin du jeu au moins on a terminé le jeu j'espère peut-être ça m'a fait peur euh, oui voilà c'est tout le message bon ben, ça va encore ça va c'était pas là un jeu un jeu des plus effrayants il m'a quand même bien fait flipper mais c'était pas l'un des jeux les plus effrayants hein. bah oui je vous ai dit moi moi je crie pas de façon je fais <rire> mais je crie pas edit. Il, y a, il y a un streamer si je fais edit. Non, ça qui passe? Ah bah on est mieux là non Hein Ouais je, je suis content d'avoir terminé ce truc. Et en plus c'est bien mon PC il a supporté. Gentil PC Bon si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo et à la partager. Bon ben j'espère que vous l'avez aimé et à plus